La mise à jour 1.44 sur Eurotruck Simulator 2 est enfin ouverte en bêta, ça y est vous pouvez dès maintenant d'ores et déjà télécharger la version Open Beta 1.44. Dans cette vidéo je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont été dévoilées, également ce que l'on sait déjà, et puis le petit rappel à la fin de la vidéo, le petit tuto très rapide, très simple, comment installer la bêta 1.44 Dans un premier temps, le réglage des suspensions. Ça y est, vous pouvez donc régler la hauteur de vos suspensions de votre camion, que ce soit vers le haut ou vers le bas, que ce soit pour l'avant ou l'arrière. Alors je vais pas faire le connaisseur, hein, mais en tout cas voilà, ça permet d'ajouter du réalisme de l'immersion. C'est dans les paramètres clavier et bouton. Euh, c'est écrit en anglais pour le moment, puisque c'est en bêta. Vous avez tout simplement juste à attribuer des touches, puisque par défaut eh c'est désactivé. Vous mettez ce que vous voulez et puis voilà, tout simplement, ça vous permettra eh bien, plus facilement de pouvoir atteler vos véhicules quand vous êtes euh, vos véhicules de pouvoir atteler vos remorques vos cargaisons si vous êtes dans des terrains un petit peu complexes si vous avez besoin de baisser ou de lever en tout cas les, les suspensions ça permet aussi de faire un petit peu à la docteur dre euh, <rire> à la old school tu sais <rire> J'aimerais juste passer aussi en revue, en deuxième point, les petites choses, on va dire bonus, les petites choses qui sont pas non plus énormes, mais qui sont quand même des nouveautés. Assez sympa, par exemple, le Smart Sequential Shifting. Vous voyez, c'est écrit en anglais parce que bah, c'est en bêta, mais ce sera en français par la suite. Vous pouvez cocher cette option si vous utilisez une transmission eh bien, euh, séquentielle. Voilà, Moi, je roule en automatique, donc ça me concerne pas, mais si vous roulez en séquentiel, vous pouvez cocher cette option qui permet tout simplement de passer automatiquement de plusieurs vitesses à la fois en fonction du couple, ou de la vitesse actuelle donc voilà pareil je vais pas faire le connaisseur euh, c'est quelque chose qui peut être assez pratique quand vous montez ou descendez de vitesse ça se fait automatiquement c'est intelligent euh, vive l'intelligence artificielle j'ai envie de vous dire quoi voilà euh, une autre option un peu bonus et je suis pas sûr de l'avoir compris du coup parce que visiblement ça ne fonctionne pas ou alors c'est que j'ai mal compris et dans ce cas là je m'en excuse intérieur caméra horizon looking factor euh, selon moi à mon sens c'est une fonctionnalité qui permet en fait de désactiver le mouvement vertical et justement verrouiller le mouvement horizontal pour moi c'est comme ça que je l'entends, si j'ai faux n'hésitez pas à me corriger en commentaire, c'est à dire que si vous jouez à la souris, en tout cas pour euh, tourner votre vue, avec cette option si vous allez, euh, si vous mettez le curseur tout à droite, ça verrouille par exemple hein, je dis ça au hasard parce que visiblement ça ne fonctionne pas <rire> mais ça verrouille euh, justement l'axe vertical et donc vous avez euh, juste un mouvement horizontal, pour moi c'est comme ça que j'entendais cette fonctionnalité mais visiblement ça ne fonctionne pas, peu importe de où je mets euh, cette, euh, ce curseur, ça ne change absolument rien et j'ai beau chercher, je n'ai pas Trouver des réponses, donc très bizarre. Est-ce un bug de la bêta, ce qui est probable, ou tout simplement c'est que j'ai pas compris quel était le but de cette fonctionnalité, dans ce cas-là, je me sens un petit peu con. Voilà. Autre fonctionnalité bonus, alors c'est pas une fonctionnalité, mais c'est tout simplement pour dire que les logos d'entreprise ont été retravaillés, ils ont été remis au goût du jour, rafraîchis pour la plupart. Voilà, donc c'est toujours le petit truc assez sympa. Quelque chose d'intéressant, euh, si vous avez un mode de customisation absent, et bien vous pourrez être remboursé sur le jeu si votre camion était équipé d'un accessoire manquant. Par exemple, admettons que vous avez un mode qui permettait d'avoir un super, euh, je sais pas moi, un super euh, élément d'intérieur décoratif qui coûte euh, 5 euros. Bon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un pare-choc. Hein. Si n'est plus sur le jeu si vous l'avez supprimé ou voilà, et eh bien le jeu va vous dire Ah, bah il manque cet élément, cet élément de 5 euros. Voulez-vous être remboursé Donc voilà, c'est le la petite fonctionnalité toujours sympa. Et enfin, le dernier point rapide, on le connaît maintenant hein, c'est l'exploration des routes non balisées. Alors là, j'ai un petit peu un petit peu roulé, mais je n'en ai pas trouvé tout simplement. Si vous trouvez une route qui n'est pas marquée sur le GPS, une petite route sympathique et que vous pouvez la prendre, donc s'il n'y a pas les croix, bien sûr, et que vous la prenez, et eh ben la route va s'afficher en pointillé et vous aurez un message possible. Up, vous disant bah voilà vous avez découvert une route euh, non balisée, ce qui va vous permettre évidemment de trouver des endroits assez sympas et, et secrets un petit peu, et puis finalement pouvoir y retourner si vous avez envie, si vous avez trouvé un, un très joli spot, voilà. Elle, on peut repartir un petit peu sur les éléments clés de cette euh, mise à jour, vous avez vu ces beaux paysages hein, depuis tout à l'heure, des très beaux paysages, les montagnes, et puisque c'est à Innsbruck en Autriche, vous le savez c'est un élément clé, le euh, Austria Rework, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, donc le retravail sur euh, l'Autriche, donc j'ai pu visiter Innsbruck, euh, Salzbourg et Linz. alors je vais pas trop vous spoil dans cette vidéo ce serait un petit peu dommage mais voilà il y a plein de belles choses les décors sont magnifiques et pour ce long même rouler sur l'autoroute et ben c'est une belle petite partie de plaisir voilà je vous le dis Et ça me permet de rebondir sur une nouvelle fonctionnalité Dont je ne m'attendais absolument pas C'est quelque chose qui est ultra cool Dorénavant sur les autoroutes hein, Notamment mais pas seulement Et eh ben on saura la distance qu'il nous reste Pour atteindre une destination ouais, Comme dans la vraie vie tout simplement Quand tu veux savoir euh, combien de temps il te reste à rouler nan, nan, nan, nan, nan, Et tu ben, t'appuies sur F3 pour regarder le GPS Pour voir combien de temps il reste Bon bah là cette fois-ci il n'y aura plus besoin Puisque vous pouvez voir sur les panneaux Et c'est super bien fait Ça te permet d'anticiper comme il faut Enfin voilà moi je vous le dis c'est que du bonheur Quand tu sais que tu vas par exemple donc à Salzbourg que tu vois qu'il te reste 135 km euh, le panneau suivant tu vois qu'il te reste 25 km tu vois ça c'est vraiment à mon sens une des meilleures nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées. Euh, voilà c'est quand même relativement super cool. Voilà au niveau un petit peu des euh, nouvelles fonctionnalités à savoir que j'ai écrit un article hein, si ça vous intéresse sur euh, simulazone.fr et puis comment faire pour euh, installer euh, la bêta 1.44 les amis très très simple vous vous rendez euh, sur Steam vous cherchez votre jeu favori évidemment Euro Truck Simulator 2 vous faites un clic droit dessus vous allez dans propriété, ensuite il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez aller dans l'onglet bêta, et puis normalement ce sera écrit euh, aucune, hein. puis là tout simplement vous allez sélectionner public bêta 1.44 évidemment, vous lancez la, la mise à jour, le téléchargement, ça dépendra un petit peu du temps de votre connexion puis une fois que ce sera fait, vous pourrez lancer le jeu sans aucun souci. alors très important euh, je vous recommande de créer un nouveau profil pour l'occasion, hein, parce que ça reste une bêta euh, les modes sont pas compatibles sur les bêta, donc voilà, il y aura aucun mode ni rien donc vraiment, faites-vous un nouveau profil, pour de corrompre euh, vos euh, sauvegardes précédentes. Voilà. Ça c'est le genre de nouvelles qui fait plaisir parce que ça re-hype. Moi j'ai pris un plaisir là. Vous n'avez pas vu sur toute la vidéo mais j'ai beaucoup roulé. J'espère vous avoir redonné envie peut-être d'y rejouer, euh, de lancer la 1.44 et puis en tout cas d'ici là, quand elle va bientôt sortir, ça va être une pépite. Voilà, je vous tiens au courant les amis euh, de la suite euh, des événements. N'hésitez pas à suivre l'actu évidemment sur simulazone.fr et puis sur le blog euh, directement de SCS Software si vous voulez chercher les infos à la source. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo, ciao tout le monde.